Bonjour à tous, c'est si G. Oh Ah merde, il y a de la musique <rire> Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Je vais éteindre la musique. Pourquoi y a de la musique Ah oui, il y a toujours. J'espère que vous l'entendiez pas. Sinon, on va se faire démonétiser. Voilà. Bon, <rire> je vais mettre le son à fond. Voilà, comme ça, s'il y a du Tipeee, du like, de l'abonnement, on devrait voir du zombie. Bonsoir à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage. Alors là, c'est, on est en live sur Twitch actuellement, hein, le mardi, mais cette vidéo sera en enregistrement local pour YouTube et tout. Grosse vignette, hein, euh, là, j'ai préparé ma vignette. Euh, Twitch, je l'ai pas encore vue, mais j'ai une vignette avec le truc, avec marqué 600 dollars, Indiegogo et tout. Voilà, c'est un projet Indiegogo qu'on m'a proposé de m'envoyer gracieusement, encore une fois, pas rémunérer rien, parce que le produit a quand même un petit peu de la valeur, donc ils m'ont dit, oui, mais vous savez, notre truc, euh, c'est un peu ce que vous aimez bien, et euh, c'est euh, un peu cher, donc ils ont pas voulu me payer, et j'ai dit, oui, parce que, parce que parce que je suis comme ça, parce que ce produit aussi s'emballe, et <rire> que ça peut être toujours intéressant. Donc, on fait le déballage aujourd'hui, des déballages, il y en aura pendant l'instant, encore pendant trois jours. C'est-à-dire que tous les jours, à 10h du matin, c'est un peu de temps, tu passes me voir sur Twitch et on peut faire, éventuellement, un petit... Euh, tu peux participer au déballage, comme nos 10 acolytes qui sont là. Euh, le dernier, c'est Fred, Michael... Fred, tu deviens un vrai si bon, on a parlé du chat... Euh couper, on refait, <rire> Oh bah ben non, on la refait pas, écoute, j'ai hésité, hein. j'ai hésité à me dire, allez, on, on la refait et tout, mais, non, on, on laisse comme ça, écoute, c'est un petit déballage, c'est naturel, alors, c'est vrai que sur Twitch, vous avez un bon petit côté making up, parce que vous avez le avant et le après l'enregistrement, et puis sur YouTube, vous avez au moins l'enregistrement, ce qui est déjà pas mal, bon, la boîte, elle est pourrie, hein. je suis désolé, mais la boîte, elle est minable, euh, tiens, c'est rien de tout, la ah ouais, ah, ils ont bien, comme il m'avait dit. La boîte, elle est défoncée. Alors attends, je vais essayer de l'ouvrir sans me couper un doigt. Sans défoncer le produit. T'as vu nope. une à la marque tu fais, oh, on a eu des problèmes au déballage. Le <rire> produit, il va m'en renvoyer un autre. C'est <rire> le projet Indiegogo, où les mecs, ils en ont pas beaucoup. C'est sais grosse grosses quantités limitées pour, euh, pour les influenceurs. C'est sûr, on a tout niqué. Désolé monsieur, euh, voilà. Non, non, on va faire ça bien, même si mon couteau, il coûte pas grand-chose. Bon. On est pas mal, là. Donc, vous avez vu, il y a de la batterie dedans. C'est déjà un indice pour vous. Qu'est-ce que ça peut être, d'après vous Qu euh, Qui peut-il qui peut-il peut peut y avoir dans la boîte, d'après vous Vous ne savez pas, hein <rire> C'est bien, c'est à l'envers. Trop bien. Donc, voilà. Donc, demain, déballage. Ah, déballage, c'est mon de Noël, demain. Désolé, mais voilà. Donc, demain, déballage. Et après-demain, déballage. Voilà. Un produit euh, santé, connecté. Euh, trop bien. Voilà. Euh... <rire> Coupé. On, euh, on est en backstage. Oui, c'est ça. Ben bah oui, bah, l'intérêt bah, de Light, et vous voyez avant l'enregistrement, l'enregistrement. Et après l'enregistrement, on se retrouve sur si des questions, des commentaires. On pourra peut-être euh, démarrer. Voilà. Bon. C'est quoi, Tess Tac. Eh, je vous mets à l'endroit. C'est donc bien évidemment la nouvelle Aldo Cube Ework GT. C'est quoi aucune idée. <rire> il le mec il m'a envoyé une espèce de description toute euh, toute moisie. Euh, et euh, le, le projet, euh, ça sera, elle sera en vente uniquement sur Indiegogo pour un premier moment, pour le financement. Donc normalement, c'est la tablette et le clavier. Oh classe, tu vois ah, light, weighted, send keyboard. On va commencer par le clavier. Oui, je sais ah, Je sais que t'aimes pas que tu voudrais qu'on passe tout tout tout de suite alors bon c'est un clavier euh, j'allais dire un clavier dégueulasse chinois non même toi bien il a l'air assez sympathique pas mal ok oh ça va j'ai vu pire hein. un QWERTY bien évidemment enfin bon vous avez vu celui là c'était un QWERTY aussi hein, parce que je rappelle j'ai acheté mon iMac en Asie clavier tu t'as quelques autocollants à mettre par dessus clavier AZERTY quoi donc c'est pas un problème pas mal, pas mal. Le petit truc magnète, là, ça c'est bien. Ça permet de, ça permet de. Voilà. C'est la, j'espère que c'est pas la caméra qui va là, sinon c'est nu, Ça permet de le mettre en magnétique et tout comme ça. Bien. Ouais, non, ça va. C'est quali, c'est quali. Et comme Et encore une fois, l'intérêt c'est que c'est dedans. Contrairement à Apple qui va devant le, ils vont devant le truc 800 balles et après ils vont dire le clavier c'est 200 balles. <rire> là au moins, je peux dire, là au moins le, le truc il est dedans, quoi. C'est déjà ça. Bon, il e work. À ne pas confondre avec les e-walk, hein, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a des informations à l'arrière Pas du tout. <rire> rien, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Et là, là-dessus, là, il là, n'y a pas un truc, là Il n'y a pas moyen de, de Windows de i7, i5 et tout, là J'ai un petit VS, là. Comme dans Versus. Euh.. faudra un bureau d'un kilomètre. Mais pourtant, euh... Voilà. Alors. Petite tablette. waouh mmh. Waouh. Wow. Elle est bizarrement faite. On dirait qu'elle se déplie. T'imagines elle se déplie un truc de ouf, quoi Non, non, en ouais, c'est de. Y a, regarde comme elle est faite. Elle est faite en. Il y a une petite euh, toi Il y a une petite rainure et tout. Elle est jolie, hein Oh, très joli ventilation. Oh, c'est du Windows, bien évidemment. <rire> Je crois avoir vu que c'est du Windows. Donc, euh, parce que là, avec la ventilation et tout, euh, voilà. Là aussi, là aussi, micro SD. Ah, pas mal. Micro, euh, micro SD, jack, USB, euh, power, volume plus, moins. Deux USB type C. Waouh. Une euh, micro HDMI. Pas mal. Pas mal, pas mal. Dans la boîte. Oh, j'aime bien les boîtes comme ça. Tu vois On se croit on dirait les calendriers de l'avant <rire> Regarde. Tu fais comme ça, regarde. Tu juste la petite languette. Voilà. Qui le calendrier de l'avant voilà Non, mais j'ai pas eu cette année. Hein. Voilà. Hop, là, il y a USB type C. Et là, chargeur, bien évidemment. Tu vois Trop bien. <rire> pas mal, pas mal. Putain, je vois rien. Attends, attends regarde. Papa, il a son monocle. Oui, c'est pour les, les montres. Alors, modèle 100 vols 250, USB type C, 5 x 3, 9 x 3, 12 x 3, 20 x 2,25. Ah oui, 20 x 2,25, on est euh, 45 watts. Ah quand même, 45 watts, pas mal. Euh, le Pagnus ZMR, mais est-ce qu'il... Est-ce que... Est -ce que, que rien compris, work maudite traduction automatique. <rire> on a rien compris, on a rien compris. Friend, désolé, complètement foiré. Et comment démarrage, complètement, dé... complètement Bon, voilà, donc voilà un peu pour le déballage de cette tablette. Alors, malheureusement, malheureusement, je vais être obligé de m'arrêter là. Est-ce que ces tablettes sont sous Windows? Je pense qu'on va au moins démarrer sous Windows. On, on va ce qu'on va, qu va faire. Je vais mettre une petite pupute aujourd'hui. J'ai décidé, c'est mardi, c'est mardi. J'ai décidé d'être un petit pupute. On va la démarrer pour être sûr qu'elle démarre sous Windows Pas du tout hein. Il se passe rien, rien, du tout C'est bien ça le bouton Power, peux voir Ouais, peux voir Je reste appuyé là-dessus Juste la démarrer pour être sûr que ça démarre sous Windows Jusque là, tout va bien Et après, euh, on arrêtera là Parce qu'en théorie, le projet, comme elle n'est pas encore sur Indiegogo Je devrais même pas vous la montrer Tu vois, en théorie, euh... mais bon, on s'en fout On l'a reçu, on l'a reçu, c'est gratuit en plus pas comme si... Bon, elle ne marche pas hein. <rire> Ah si, ça y est, pardon, autant pour moi Bon, on va la laisser comme ça démarrer on va attendre pour être sûr. Moi, je pense c'est Windows. Et après, on regardera les caractéristiques vite fait pour les pour les, euh, comment dire pour les Twitchers. Voilà, ceux qui sont sur Twitch. Il n'y a pas de pile. Maintenant, il n'y a pas de pile. Il y a plus de <rire> pile dans la boîte. <rire> euh, comme ça, on va la démarrer. Moi je pense que c'est Windows. Parce que ça m'a qu'il met du Android là-dedans. Et après, euh, on arrêtera l'enregistrement ici. Donc c'est la nouvelle tablette new Work. Alors elle est sympa avec le. Je la trouve ah, très jolie. Hein. Putain, euh, elle est assez épaisse comme ça. Deux prises USB type C, ça c'est classe. Plus une micro HDMI. Ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est ou bien Windows. Elle fait du bruit hein. Je pensais que c'était mon Mac, mais non, regarde. Tu l'entends tourner Oh la vache Alors, bien là, voilà. Français, Français. Attends, je vais te le faire. Euh, voilà, parce que je te sens. Euh, tu vois, je vois rien. Je voyais tête t'étais en train de dire, je vois rien. On voit rien, <rire> ton truc là. Euh, S'agit-il de la disposition d'un clavier approprié Français. Oula non, euh, anglais, anglais, anglais américain, américain, anglais, Inde, ou anglais États-Unis. Ouais, parce que sinon, après, ça marchera, ça va pas matcher avec le clavier et. Souhaitez-vous ajouter une deuxième position Non, non, c'est bien pour l'instant. Tout va bien. Elle est assez épaisse quand même. Elle est assez balèze. Après, c'est une grosse tablette Windows. Pas mal. On n'a rien vu. Après, The Witcher, il y a des Twitchers. Mais mes Twitchers, c'est ça, des Twitchers, version saison 3. <rire> bon, on va la laisser démarrer comme ça, et puis on va arrêter l'enregistrement de YouTube ici. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette tablette, et ben vous pouvez arrêter la fin sur Twitch. Je sais que c'est traître. Alors toi, tu es sur Twitch, là, tu te dis « Ah, trop bien !» Mais les mecs de YouTube, demain, et ben, si vous voulez la suite, c'est-à-dire au moins regarder dans euh, paramètres, général, savoir ce qu'il y a comme euh, processeur, de la RAM, de la ROM, et peut-être même de la batterie, il vous faut regarder la version Twitch. Sinon il vous faudra attendre encore un petit peu Et on aura euh, la review complète Qui tombera sur GSG Review, bien sûr Après il faut attendre que la marque à me réponde Qu'ils mettent le produit sur Indiegogo Et souvent quand c'est comme ça, quand c'est des produits on les a vraiment en avance Là peut-être on l'a au mois de décembre Peut-être la tablette n'arrivera pas au mois de avant le mois de janvier sur Indiegogo. Donc, il faudra vraiment attendre un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé, là Veuillez consulter la licence. On fait comme tout le monde. Acceptez. Vous avez vu Comme tous les connards. Tu sais, quand il t'arrive un truc, « Ouais, mais t'as pas lu les conditions générales et tout. » bah qui les lit Qui lit les conditions générales Tout le monde, d'après moi. Qui utilisera cet appareil Ben, c'est moi. Euh, oui. GLG. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, suivant. Euh, créer un mot de passe. Non, mais c'est bon, euh, mot de passe. Euh... Attends. Un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 0, vous allez vous rappeler Moi, je ne me rappellerai pas. Voilà. 6 x 0, OK. Comme ça, si j'oublie, je peux aider ma vidéo. 4, 5, 6. Voilà. Comme ça, <rire> si j'ai un trou de mémoire, je peux aider la vidéo. Ajouter des questions de sécurité euh, suivant, on s'en fout. Euh... Ah, d'accord, c'est obligatoire. Euh... Euh... Bon, on fera ça tout à l'heure. <rire> ah, c'est chiant. Voilà. Bon, sur YouTube, on arrête ici. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain pour le déballage de mon cadeau de Noël. Après demain, pour le déballage d'un produit de santé connecté. Un vrai produit de santé connecté. Pour une fois, vrai de vrai. Hein, voilà, en mode déballage. Et puis après, on verra ce qu'on reçoit pendant la semaine. Voilà. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo-là. On continue sur Twitch pour aider un petit peu le, le déballage et tout. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Tum, tum. Hum. ouais t'as un CD quand même où je pense aussi ouais. Oh je finis l'enregistrement, je ne devrais pas parler Après les gens de YouTube vont dire ils sont en train de louper des trucs